C'est là où je suis né. Are you sure about this? I am. There are no second peut passer Voilà. Je me fais chier. Ah, enfin bon. Ah mais putain, elle est là encore. Oh, use your instinct. sens. Mais pas tout! Mais. Ah tu m'écoutes la porte, ok? Oh, Allez, on va get monter un truc très riche Just là. Ouais, to... le futur bateau de Marco. Bon, bah, bon l'instant, je te parle avec des potes. S'il vous plaît, -il parlez avec moi. Oh putain. La, la gueule qu'il a. <rire> la clé à molette. Euh, Est-ce que je peux pas changer d'arme? <rire> Parce que si je vois que je suis mécanicien alors que je suis cuisiné. LOL, c'est Stan Stanley. <rire> Oh vas-y, je maîtrise lui et hop c'est fait. Je prends la buste et je le jette. Attends, j'ai idée je vais la prendre. Hop là. Merde connor Déplace, allez Marine Le Pen, enfin Jean-Marie. Et tu vas faire crac crac avec le Kobak. Allez hop. J'en ai marre de ce bateau, j'y vais. Advanced mission training complete. And may I say, elegantly done, initiate. I guess my hunch was right about you. Il est alors pas content de sa mission de merde. Chier. Ah, entraînement libre. Oh, je m'en fous, je m'en. Euh, alors. Impropre à la concentration. Empoisonner la cible avant la mort aura. Avec de la mort aura. Ok, pièce de monnaie. Ah, ça peut être pratique la pièce de monnaie. Je les prends. <rire> Crochet. Ah, je sais qu à quoi ça, ça sert les... les pièces, voyons. Alors. Euh... Bon. Alors, je prends ça. <rire> je prends ça. BOUGEZ plus <rire> Tu sais quoi, t'as l'air sympa. Je vais prendre ton déguisement et te laisser vivre s'occuper <rire> On va aller. Oh, il est pas réglé, ce jeu. Oh, il est nul. Ça, c'est quoi Morora. Nickel. Le poison. Oui, bah, ça va. Je sais que ça permet de tuer des gens. Attends, je rêve où il a... Il roule... Enfin, il peint quand même sur des trucs invisibles. Ce mec a du talent. Aujourd'hui, on va manger. L'empoisonner. Euh. Ouais, mais du coup, j'ai tué le cuisinier, du coup, ça va. aujourd'hui j'aurais dû le distraire, merde! Quel con! Et là, je lance euh, <rire> la clémolette molette pif! Alors, je sais pas si elle est raciste, la meuf, mais. Soit c'est un vrai arabe, soit c'est. Euh... Soit c'est qu'elle est raciste. Ah, j'aurais dû l'empoisonner ici, chier! Quel con! Bon, bon, bon. Je vais voir si je peux pas trouver autre chose. Oh, par contre l'hélico euh... Bonjour monsieur Par contre du coup là, il faut... Que je prends, je le cache le coup. <rire> je vais ranger dans l'hélico, ce sera plus sûr. <rire> Accident. Oh, ça peut être pas mal ça, attends. Elle est là... Ah il est... putain il est en train de parler des clusters quoi, au bon moment quoi. chier. Oh merde <rire> Merde Merde <rire> Merde C'est bon, je suis caché Il peut pas m'avoir. Hey. Coucou <rire> Bon bah rejouer hein <rire> Oui ça va j'ai compris. Oui ça va Oui je veux l'empoisonner Je vais pas empoisonner, je vais me balader. Comme ça, normal. Voilà. Bonjour. Oh Repéré Hey okay, okay. Ok, attends, est-ce qu'il me suit Ok, il me suit, il me suit, il me suit. Ok, ok, ok. <rires> hey, buddy Come on, man Boum <rires> <rire> Non, tu n'as rien vu Ah non, oh, je, oh je suis votre collègue Ch Chut, tais-toi oh, ce <rire> <break>. Merde C'est <rires> ouais, pas possible, voilà oh, oh putain ah. Je suis une grosse merde <rires> Je vais réussir cette putain de mission euh, de mort là. Moi je veux qu'il meure... Euh... chèque quoi ouais, Ok chut. Oui, oui ça va faut réussir <inaudible> <inaudible> Allez, viens vers <faire> le bar. Il <rire> y a un bon vin avec toi Putain, ne te pars pas Oh là là, il va me casser les pieds! Ah, mais attends, là il peut être dans un banc, donc attends. Vite, vite, vite! vite. <rire> te casse pas! Oh oui! Ouf! hé, <rire> Terminé! Mais qu'est-ce qu'il fout lui? Je <rire> le. Ah, vite, il faut que je le prenne. Voilà. Maintenant, je me déguise. Voilà, ah, et en fait, check. Et yeah, toi, je t'ai pas, pas tué, <rire> toi. <rire> Chasseur, quitter. Non, non, non. Ouais, mais il faudrait que je sois mécanicien. Examiné. Allons-y. C'est de la merde. Ah, ah. Attends, je vais suivre l'idée parce qu'apparemment, l'idée, il a des bonnes idées. Hein. Un diapositive. Il faut prendre right, le powerpoint euh, du russe. Boum. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tais-toi, je Merde. Je suis un des vôtres Ah ok gardez les repères police, ok. Déguise-toi. Ah merde, tu m'as vu Mais <rire> type ton Ah. Oh. Putain, il est, il est. il est foutu ce jeu, il c On fait on fait des épisodes mais on renvoie pas les épisodes et tout, non, ok. Ok, ok. C'est de la merde. Hey you there? Huh? Yeah you fishy fella. Okay. Who are you? Euh... Hey you mechanic wannabe. You're busted. That costume is really okay. not working for you. Okay. Come on to you, Mr. Wayne. Oh, <rire> John. Vite. <rire> Ouh. Ouh. Ok, ça va. Vous m'avez pas, attendu. Ok, ok. Ok, ok. C'est vraiment le... bordel absolu. Ah oh, putain. Hey, je crois que je vais juste... Mais il me largue en plus, BD. Mais... Il se réveille et hop, hop, hop. Ah... Attends les fessières, j'ai envie d'y aller. Euh, j'ai envie de les péter la gueule mais. ça serait méchant. Déjà je prends ça et je prends cette tenue. Et aussi bah je vais te.. Euh, je panique un peu. Ouh cela oui. Putain mes cheveux. Ah, ah J'ai des fourmis aux pieds Ah I almost have it. Suit yourself. Euh merde, euh, déplacer la reine. OK. Je n'ai pas compris euh j'ai oublié comment ça marchait les, les échecs. Ah, la vodka. <rire> il y a même la texture qui bug. No, follow me. Dopplegangers est the line. My superior wants to speak to you personally. Well, about time. Leave the way. Ah, il me suit. Euh Merde Ah bah j'ai le droit, bon bah du coup, allons-y On va lui parler, on va lui dire euh, Désolé camarade, j'étais bourré. Allons-y, allez, je te montre où est la radio. Merde Vous m'avez pas vu Ok, ok. Ok, t'es mort Putain de merde Oh la vache Oh ça fait mal Oh t'es Ouh la vache Ouh le seize. Ok ok ok ok pas de panique Euh... Meurs Putain de merde Tiens Prends ça Fais-toi une bien avec Oh la vache... Oh, tout était bien Je suis une grosse merde Je vais essayer d'être silencieux Ah mais attends, j'ai oublié de la prendre Mais la range là Sans, il va te craver tout de suite T'as d'accord, t'as d'accord Ouais Je comprends rien Ok. Très bien. Target down. Et voilà. Est-ce que je peux me déguiser en lui Ah, on fait des alertes. Ah bah, c'est dommage. Ah, moi, je suis déjà parti. Pef Ouais. Allez, bah moi je vous dis à une prochaine vidéo, même si je sais pas s'il y aura une suite de ça, mais je vais faire quand même la suite si ça peut vous intéresser, hein. ça changera de jeu, MDR. Donc voilà, des bisous